One, What's so proudly we Les amis, je suis à Nashville dans le Tennessee pour euh, mon groupe mastermind que j'ai rejoint il y a deux mois qui s'appelle euh, euh, ISI. Et euh, bah voilà, il y a un événement de trois jours donc je suis venu aux États-Unis que pour ça. Et euh, bah il y aura des réunions de groupe, il y aura euh, des auteurs qui vont venir parler. Et euh, je suis dans un lieu juste magnifique. Est-ce que je vous montre là Ouais, je vais vous montrer. En fait, je suis dans un club de, de golf et c'est super grand. Je vous montrerai d'autres images au fur et à mesure. Voilà, ça, c'est juste un petit extrait. Et euh, ce qu'on va faire pendant trois jours, ça va être un voilà, groupe de discussion juste au cas où vous ne savez pas, euh, ce groupe mastermind, il consiste toutes les semaines à se rencontrer pendant une heure sur, euh, en visioconférence où on discute de notre business, notre vie perso et deux fois par an, on se retrouve là. Donc je suis arrivé il y a deux jours. Euh, C'était top. Je n'ai pas enregistré grand-chose parce que je voulais vraiment profiter à fond de ce temps-là. Donc euh, bah là, je vais monter. Et puis on va voir ce qui se passe. On est 100 personnes. En fait, le groupe Mastermind, c'est 150 personnes en tout. Divisé par groupe de 10. Et euh, bah, moi, je fais partie d'un groupe. Et donc, euh, hâte de vous parler un peu de ça. Et l'idée, c'est pas juste... Euh, D'assouvir votre curiosité, c'est de vous inspirer. On ne peut pas réussir dans le business seul, euh, sans compter sur les autres. Et euh, c'est pour ça que je fais partie d'un groupe mastermind et que tous les gens là, qui sont là, ont beaucoup plus réussi que moi. Bon, ils sont un peu plus âgés aussi euh, et qui font partie de ce genre de groupe. Donc, c'est pas juste un hasard. Et donc, euh, voilà, on va être sans ici. Et j'imagine que c'est la salle de conférence ici, je sais pas on va on je vous montrerai plus d'images plus euh, voilà et j'aimerais vous présenter aussi quelques personnes on verra on verra on verra donc euh, premier des trois jours ici s'appelle Gaylord, Gaylord Springs okay. to look back and to see how high I've run how you guys are building those relationships is to really really encourage I want you all to relax I want you to have fun questions ça we'll Ce soir, on a eu Brian Moran du livre 12 Week Here. Je vous fais euh, un résumé rapide de, du schéma qu'il a montré. Euh, il faut avoir une vision. Il faut avoir un plan sur 12 semaines. Il faut avoir de quoi contrôler le fait qu'on avance dans le plan. Et ça, c'est quoi Il faut mesurer le tout. Et puis après, tous les 12 semaines, on recommence. Voilà un super livre à lire, donc je vous le recommande vivement. C'était vraiment top de le rencontrer. Je suis KO, il est presque 23h, mais en France, ça fait 5h du mat. J'ai gagné ce beau sac en répondant à une question tout Très belle journée, vraiment, c'était euh, très inspirant. Les discussions, en fait, à la fin, on a fait des discussions en groupe avec le groupe Mastermind. Et en fait, c'est tellement précieux de pouvoir bénéficier de l'expérience des gens. Par exemple, on a beaucoup parlé de. Quoi, il y a des membres dans mon groupe euh, Mastermind, qui a, il y en a un qui a 60 ans, je crois, et euh, bah, qui nous partage en fait. Euh, l'importance d'élever ses enfants, d'éduquer ses enfants. Et pour moi qui, euh, qui n'a pas encore d'enfants, bah c'est important de pouvoir me projeter et de ne pas attendre. Et ça je pense que c'est vraiment important. C'est ce que j'ai commencé aussi à faire quand, avant même de marier, avant même d'être en couple avec Marina, à lire des livres pour euh, euh, me préparer au mariage. Et je pense que pareil, il faut se préparer à avoir un enfant. Bref, tout ça pour dire que. C'est tellement important d'avoir un groupe mastermind avec qui on peut vraiment pro profiter de l'expérience des autres. Ça, c'est vraiment clé cool parce qu'il y a des gens qui ont vécu plein, plein, plein de choses et pour eux, ça leur coûte juste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de raconter leur histoire et pour nous, c'est une valeur énorme. Et en fait, c'est aussi dans les deux sens c'est-à-dire que moi, je pourrais leur apporter beaucoup de valeur sur mes connaissances marketing par exemple. Euh, et ça, c'est la force d'un groupe. Voilà, voilà. Bon, je vais aller me coucher. Donc, euh, je suis assez fatigué mais... Euh, je n'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Mais l'adrénaline de cette journée a fait que je suis, je suis quand même en forme. Je vais aller me doucher. Puis me coucher demain matin. Je me lèverai un peu pour travailler. Parce que j'ai aussi un peu de travail à faire. Mais en tout cas, c'est un cadre super inspirant. Et puis, bah, à demain, à tout de suite, pour euh, le jour numéro 2. Hello les amis, deuxième jour du mastermind, du coup je suis en train de travailler là, je me suis réveillé tôt euh, contre mon gré à 5h30 puisque voilà en France il était midi déjà. Du coup je travaille en fait, je suis en train d'automatiser, de mettre un système en place, pour, ne plus, euh, pour que mon business puisse fonctionner sans que je sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est pas simple et pour le moment, j'y arrive plutôt bien pour mon activité euh, mais pas encore pour euh, l'activité euh, pour, pour les clients que je gère. Pour le moment, euh, c'est encore moi qui ai fait Du coup, je profite pas pleinement de l'événement mais en même temps, c'est Aaron Walker. C'est is my man right here, number one compadre. Can you say bonjour? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Uh, yes, Aaron Walker, uh, c'est l'organisateur du uh, de l'événement. Okay. Just saying that you organize the event. Thank yeah. you. Il est génial ces gars. Euh, ouais, trop cool qu'il fasse son apparition comme ça. Euh, vous savez quoi, je vais vous dire un truc super intime, c'était pas du tout prévu. Je faillis lui dire, mais je suis contente de pas lui avoir dit, en fait, euh, j'ai grandi avec un… Mon père euh, m'a eu à l'âge de 60 ans et du coup, euh, <rire> du coup, euh, c'était un père plutôt passif. Voilà, C'était euh, voilà, plutôt passif, c'est ma mère qui s'occupait pas mal de moi, mon frère aussi s'est pas mal occupé de moi. Et euh, j'ai pas eu ce rôle de père qu'on qu rêve un peu, qu'on aimerait avoir, que j'aimerais donner plus tard, celui qui coach, qui est mentor, qui t'aide, qui te soutient. Et euh, en fait, c'est ce que j'ai ressenti un peu avec Erwan quand je l'ai vu, un peu un rôle de, pas de père spirituel, okay, mais de père euh, professionnel. Euh, et je crois qu'on a tous besoin de grands frères, petits frères, grandes sœurs, petites sœurs, mères, euh, euh, pères, entrepreneurs qui nous accompagnent. Ça paraît un peu foufou de vous dire ça, mais euh, l'entrepreneuriat est tellement complexe, c'est tellement passionnant, il y a tellement de défis qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Okay Moi, si vous voulez. Euh, pour vous parler un peu de quoi, c'est un peu bizarre de vous dire ça aussi, mais si je dois prendre l'image d'une mère entrepreneur, ce serait ma femme en fait, euh, celle qui fait attention à mes finances, qui me, qui m'avertit, qui me fait réfléchir sur certaines choses. Euh, voilà, bref. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint ce mastermind hein, qui me coûte 500 euros par mois environ, que je fais le trajet jusqu'ici et je sais que j'ai besoin de ça, donc euh, bah, je profite pas directement de son coaching parce que on est divisé en petits groupes, je suis dans un autre groupe mené par un super autre gars aussi, mais il y a son aura, il y a son organisation, ses réflexions. Quand tu as 60 ans et que tu as fait 40 ans d'entrepreneuriat, tu as, as un niveau de réflexion, tu as un niveau d'expérience que moi je n'aurais jamais, quoi, que je ne peux pas avoir à mon âge. Et du coup, ça me fait réfléchir, ça me fait avancer sur beaucoup de choses ouais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de, du fait que, euh, voilà, cherchez dans votre business, en fonction d'où vous êtes, à euh, commencer à automatiser les choses pour pouvoir partir en vacances tranquillement, hein, pouvoir participer à ce genre de choses. Moi, il va falloir encore que je travaille durant la journée. Je m'en plains pas, je suis jeune, je suis encore au début de mon business, ça me plaît. Euh, je suis exigeant avec moi-même, mais je suis aussi patient, donc pas de problème. Euh, ça va aller et donc et puis voilà j'aime travailler donc ça, ça va aller euh, donc donc donc voilà je vais aller manger et après on va aller directement là-bas ciao ciao c'est la pause déj je suis avec mon thé là il fait super froid les Américains ils mettent trop de clim c'est horrible euh, je ressemble à un joueur de golf hein, là avec mon polo euh, je voulais vous faire part d'une il y a eu un super speaker ce matin et qui nous a partagé pas mal de choses et une des choses c'est qu'il a tiré ça du livre Atomic Habits et il dit que on devrait côtoyer des gens pour qui c'est normal de vivre certaines choses que nous on vise, par exemple si je veux maigrir il faut que je traîne avec des gens qui sont minces et, et que pour eux c'est normal en fait. Parce que là, notre cerveau va se dire, ah, c'est ça la normalité. Parce que si par exemple, vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer, et que vous traînez qu'avec des gens qui fument, votre normalité, ça va être de fumer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire euh, si vous voulez arrêter de fumer bah, Ça va être extrêmement difficile. Pareil pour le business. En fait, là, de traîner avec eux, euh, ça me fait voir que, franchement, je pense que je fais partie du deuxième décile le plus pauvre. C'est-à-dire que parmi les gens-là, il y a 80% des gens qui gagnent plus que moi et 10% seulement qui gagnent moins que moi. Et encore, je suis même pas sûr. Et en même temps, je suis l'un des plus jeunes, donc euh, j'ai aucun, aucun problème avec ça. Je suis très content d'être là. Euh, j'ai aucun complexe du tout. Euh, et en fait, de traîner avec eux, je me dis, mais c'est rien en fait de gagner un million. Il y en a plein. Il y en a un hier qui, ouais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui gagne 40, 48 millions avec son entreprise par an de dollars. Ça fait une quarantaine d'euros. Et donc, euh, c'est important pour vous de côtoyer des gens. Par exemple, beaucoup d'entre vous avaient du mal à quitter euh, le, le salariat pour l'entrepreneuriat, chose qui se comprend, mais, en raison, euh, mais pas seulement pour des bonnes raisons rationnelles, surtout parce que bah, votre entourage est composé de gens qui sont euh, pour le salariat. Et du coup, bah, pour vous... Euh, c'est pas normal en fait d'être entrepreneur. Là, je suis ici, il y a peut-être 5% de salariés. Donc pour moi, c'est pas normal d'être salarié. Vous voyez le truc? Donc allez rencontrer des gens pour qui c'est normal euh, de vivre ce que vous vous euh, aspirez à vivre. Allez, je vous laisse, sinon je vais être en retard. Super beau ici. Hello, je voulais vous partager. En fait, il y a un des participants qui va écrire un livre, là, qui va sortir un livre et qui a fait une conférence et où il a partagé un peu son témoignage de vie et une histoire de dingue, quoi, vraiment de violence familiale quand il était petit. Et du coup, après, elle a fait de la prison. Euh, il s'en est sorti euh, grâce aux études il a eu une opportunité. Il est devenu euh, millionnaire avec des postes à responsabilité. Il était triste quand même, il voulait se suicider. Et puis euh, il a commencé à prendre soin de lui, à investir du temps. Au lieu de travailler 90 heures et 100 heures par euh, semaine, il a commencé à travailler que 30 heures. Quoi. Je crois que c'est pendant une semaine en fait qu'il a fait ça. Et il a commencé à investir du temps dans son développement personnel. Et euh, en fait, je voulais vous partager la chose suivante, c'est que euh, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, mais si vous avez vu, vécu des choses terribles par le passé, vous avez deux décisions, soit bah, de continuer à être une victime, et puis je suis vraiment très mal placé pour vous donner des leçons, je veux dire, j'ai eu une vie difficile euh, quand j'étais petit, mais euh, pas d'abus sexuel, euh, j'étais pas orphelin, quoi, j'étais pas, j'étais pas SDF, j'ai pas eu de gros problèmes de santé. Euh, du coup, j'ai absolument pas de leçon à vous donner. Par contre, de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui ont une histoire de dingue parce que, j'ose pas dire grâce, mais parce que ils ont vécu quelque chose de très très difficile dans leur vie. Et donc, il y a le choix d'accepter d'être une victime parce que c'est la réalité et de, de rien faire d'autre. Puis, il y a la possibilité de prendre ce statut de victime et euh, bah, de l'utiliser comme force et comme témoignage pour aider d'autres personnes. Ce serait trop facile pour moi de dire que si vous avez vécu quelque chose de difficile, bah vous pouvez utiliser cette chose difficile et aider des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes. Euh, et de vous dire, bah, c'est une bonne chose d'avoir vécu ça, parce que du coup, euh, vous pouvez aider des gens. Euh, je ne pourrais pas vous dire ça. Par contre, je peux vous dire qu'il existe des gens comme ça. Comme le témoignage que j'ai eu. Je ne sais pas, voilà, j'achèterai son livre. Je vous en parlerai s'il en parle dans le livre, parce que tout n'est pas forcément public. Mais... Si vous avez vécu des choses difficiles, vous avez le choix, la possibilité de, de faire en sorte que ce soit quelque chose de positif, quelque chose d'utile à d'autres personnes. Voilà, je voulais vous partager ça. On va manger dehors là dans un. sous un pavillon, à côté des terrains de golf. Et euh, ouais, deuxième journée de, de dingue. Allez La journée est terminée, je vais vous partager euh, la dernière session qu'on a eue et ça va vous faire comprendre à quel point euh, le level est élevé. Ça s'appelle le duct tape session, donc euh, en gros c'est la session scotch. Et l'idée c'est que euh, donc par groupe de 10, on met euh, sans figurer du scotch sur notre bouche et les autres doivent décrire nos qualités, nos super pouvoirs, notre kryptonite là où on a un problème et nos angles morts, là où on a des problèmes mais dont on n'a même pas connaissance. Donc chacun devait euh, recevoir les commentaires des autres sans faire de commentaires sans rentrer dans l'argumentation. Donc vous imaginez à la fin comment on se sent encouragé mais comment aussi on voit qu'on a besoin de progresser. Euh, C'est juste euh, dingue d'avoir ce genre de, de, de session ça met une pression positive, encourageante et ça nous aide à avancer et au final c'est ça le plus important c'est pas juste de passer du bon temps mais de nous aider à avancer, voilà je voulais vous partager ça et puis bon bah là on va prendre la voiture et ce sera dodo quoi presque j'ai encore un peu de boulot C'était yes, ah, génial de rencontrer Mike. En fait, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Uh, il aide les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les TPE, et uh, il le fait avec des conférences, des livres, du uh, contenu en ligne. Et uh, bah, c'est vraiment uh, ça que j'aimerais faire. Si plus tard, je pourrais, si je pouvais. Uh, Publier un livre tous les deux ans, donner des conférences, euh, apporter de la valeur comme il fait, c ce serait vraiment top. Donc si vous ne le connaissez pas, je mettrai le lien en dessous du blog. Euh, personne vraiment à découvrir, en fait, il aide vraiment les entrepreneurs sur plusieurs aspects. La partie stratégie, marketing, la partie euh, euh, profitabilité de profit. Il a écrit profit first, comment euh, en fait quand on gagne de l'argent, il faut tout de suite d'abord se payer avant de payer euh, tout le reste euh, et puis là je vais vous montrer sur le tableau ce qu'il a ce qu'il a fait pendant la conférence là euh, et, et voilà ça va vous aide des choses vous connaissez la loi de Pareto et en fait ce qu'il dit souvent on pense à ça que les clients c'est 20% de nos clients apportent 80% des revenus et 80% de nos clients apportent 20% de nos revenus et là il parle en fait de nos produits nos biens et services il dit il y a en fait 20% de nos produits qui apporte 80 de nos revenus et 80 des produits qui apportent 20 de nos revenus. Et ça là tout ce, tout ça ça veut dire quoi Ça veut dire que le cas idéal c'est on a 20 de nos clients, admettons voilà on a 10 clients deux de nos clients euh, achètent deux euh, les 20% de produits qu'on offre. Typiquement, par exemple, pour moi, ce serait, euh, j'ai deux clients qui prennent mon programme de coaching euh, de haut niveau à mon, pro, mon programme de coaching VIP à 3000 euros. Donc ça, c'est idéal. Mais il y a aussi des clients, euh, des bons clients, qui achètent plein de fois, par exemple, mes petits produits. Euh, et il y a aussi le cas de plein de petits clients euh, qui achètent de temps en temps euh, mon gros produit, mes gros produits. Et par contre, les petits clients, euh, petits pas au sens euh, péjoratif et moral, c'est petits au sens euh, entre, dans notre système dans, euh, de business. En fait, les petits qui nous apportent 80, euh, 80% de nos petits clients, qui nous rapportent, euh, qui nous donnent beaucoup de travail, mais peu de marge et eh bien cela, il faut les éliminer le plus vite possible pour se concentrer en fait sur le reste. Bref, si vous n'avez pas tout compris, euh, lisez ces livres, c'est plus intéressant. Allez, je vous raconte encore un petit truc avant de faire l'associable et de rejoindre euh, euh, les membres de mon groupe. Euh, avant de venir, en fait, j'avais que ce sac-là et du coup, je voulais faire signer des livres. Et euh, donc, euh, c'était compliqué et en fait, j'ai pris des livres et j'ai pris leur couverture. Et euh, j'ai fait signer les auteurs à l'intérieur, ça c'est « Walker. et ça c'était tout à l'heure avec euh, Mike Michalowicz. Donc franchement ça fait un peu piqué, ça fait un peu cheap mais euh, bon, j'ai fait, fait ce que j'ai pu. Et moi bon, je pense qu'ils étaient contents parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ramené le livre. Et moi je suis un peu fanboy, euh, donc euh, voilà voilà. Et puis c'est aussi un bon moyen de créer des liens. Comme euh, les gens qui viennent me prendre des autographes bah, de mon livre, forcément ça me touche. Et euh, mon but, c'est, je sais pas un projet précis, mais si je peux taper l'amitié avec ces gens-là, ça peut amener à quelque chose un jour. Je pense que Mike, d'une manière ou d'une autre, on va travailler ensemble parce qu'il fait tellement ce que j'ai envie de faire que d'une manière ou d'une autre, on va travailler ensemble. Donc euh, voilà, voilà, et il se souviendra de moi. Euh, Ouais parce qu'en plus tout à l'heure quand on était là il a demandé qui venait d'Europe, on était deux à venir d'Europe. Euh, voilà en plus je suis le seul asiate. Euh, c'est une petite pensée que je voulais vous partager, c'est pas grand chose. Il y a des rares occasions, des rares fois où je me dis peut-être que mes origines sont euh, un inconvénient. Euh, dans mon business ou d'une manière ou d'une autre en fait, okay. euh, parce que voilà, je ne ressemble pas au français moyen. Et si c'est votre cas, si vous faites partie euh, d'une minorité, c'est les Américains ils parlent comme ça, mais en France, on, du moins à Paris on ne ressemble pas à ça, hein. moi je me sens pleinement français quand je suis à Paris, dès que je sors de Paris, c'est un peu différent, euh, et bien ne voyez surtout pas la couleur de votre peau comme un inconvénient, un désavantage parce que le, au moment où vous pensez comme ça, ça se sentira et l'autre personne en face se sentira. Moi ici, je suis purement français et puis j'assume complètement et je suis très bien avec et, euh, et ça joue même en ma faveur mes origines parce que ça me permet de me faire remarquer d'une manière ou d'une autre et euh, à quoi ça sert de se faire remarquer bah, Quand on est networké, ça peut être intéressant. Allez, je vous laisse, je vais aller discuter un peu avec les gars parce qu'on a terminé là. Euh, nos deux jours et demi. Moi, je prends l'avion demain. Donc, cet après-midi, je vais peut-être me balader un peu, mais surtout travailler parce que j'ai beaucoup de boulot à rattraper. J'espère que ça va être inspirant de travailler euh, ici. Il y a mon livre carence. Donc, voilà. voilà. Merci d'avoir suivi euh, la vidéo, le vlog et bah, hâte de repartir en voyage euh, et de vous partager encore plus euh, tout ça. Si vous avez des questions sur le voyage, les en commentaire. Hello les amis donc là je suis à Atlanta parce qu'en fait je fais deux escales pour entrer. Euh, je passe par Atlanta et je vais aller à Boston euh, et puis j'arriverai que demain. Euh, et j'ai eu une super euh, discussion avec un Américain euh, dans l'avion euh, et on a parlé de politique notamment. J'aimerais vous parler de plein de choses mais on va parler de ça. Vous savez sou souvent on entend le truc comme quoi il faut voyager pour euh, comprendre comment fonctionne le monde et avoir un esprit plus ouvert. Et euh, bah, je savais plus ou moins ça, mais pour moi, c'était pas assez concret parce que j'ai toujours pas mal voyagé en fait. Et là, j'ai compris un truc. En fait, l'Américain, euh, pour lui, il dit que voilà, Donald Trump, c'est euh, pas seulement un bon président. En plus, il est chrétien comme moi, mais là où on diffère pas mal, c'est pour lui, Donald Trump, c'est euh, genre un, un sauveur, quoi, qui agit pas seulement. Contre les démocrates ou contre qui tu veux, mais contre le mal. Tu sais, c du coup, c ça, va, ça va loin pour les Américains. Et, et, euh, et du coup, on a, on a parlé de socialisme parce que pour eux, c'est un gros mot. Tu sais, c'est comme pour eux parler de socialisme, c'est comme nous parler de communiste. Tu vois, tiens un peu ou d'anarchiste. Tu sais, c'est mal vu aujourd'hui. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont communistes, mais moi, euh, bon, c'est pas généralement pas bien perçu. D'être vu comme un communiste. Bon, pour eux, vu que est, tout est beaucoup plus à droite, pour eux, le socialisme, c'est genre euh, CNN, les démocrates, voilà, c'est des socialistes, c'est vraiment pas bon. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, euh, j'essaie de débattre, discuter, mais pas d'entrer dans la confrontation, ça aurait servi à rien. Et puis, euh, même pour qui je me prends, tu vois, je connais pas assez le pays. Euh, par contre, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais. Je lui, ai, je lui ai posé des questions, quelquefois, quand vous débattez, au lieu de, de donner euh, votre avis, posez des questions, je lui dis. mais dans ce que tu dis, là, euh, donc Donald Trump, il est parfait, et tous les autres sont mauvais, quoi. tu vois, je lui ai dit un... il a dit, non, c'est pas ça que je dis, mais en fait, c'est ça qu'il dit quand même, euh, et il dit que CNN, c'est que du mytho, c'est les fake news, et Fox News, c'est le meilleur, et je lui ai dit, comment tu sais, tu vois, Bah comment tu sais, tu <rire> bah ouais, comment tu sais que l'un est meilleur que l'autre il parlait de Donald Trump qui fait ça que pour le bien, que pour l'Amérique et pas du tout pour l'argent. Je lui dis, bah, parce que c'est vrai? Est-ce qu'il fait pas ça aussi pour des raisons financières? Parce que les gars, c'est quand même un, un quoi, j'imagine, quand t'es billionnaire, quoi, quand t'es millionnaire et que tu euh, deviens président, je pense pas que tu puisses arrêter du jour au lendemain tes envies euh, euh, entrepreneuriales, tu vois. Genre, l'argent, plus c'est plus important du jour au lendemain. Bref. Et là où on a une discussion intéressante, c'est que moi je le fais part de mon histoire. Et ça, ça marche pas mal. Si jamais vous débattez, plutôt que de raconter des choses théoriques, bah racontez un peu votre histoire. Et moi je lui dis que bah, moi j'étais le fruit un peu du socialisme français, parce que mes parents, ils étaient pauvres, et ça m'a donné des opportunités que j'aurais pas pu avoir autrement. Euh, que j'ai pu faire la fac, par exemple. J'ai pu aller à l'université. À un moment donné, je lui dis que la santé, quoi, on avait la Sécu. Et après, je lui dis non seulement on a la Sécu, mais on, en plus la fac est gratuite. Et lui, il n'a pas dû comprendre et j'ai dû répéter plusieurs fois. Parce qu'il croyait que c'était en tant qu'étudiant la, la Sécu était gratuite. Je lui dis non, non, non. C'est toute l'université qui est gratuite. Et bref, on a argumenté et puis bon, il avait des bons points. Hein. Il disait que voilà, le socialisme, ça crée aussi de la paresse, des gens qui profitent et je pense que c'est vrai. Hein. Moi, je connais des gens autour de moi qui profitent de, du système social français, ça c'est sûr, mais c'est pas une raison pour jeter tout. Et en fait, je à un, un moment, parce qu'au au début de notre conversation, on a parlé de visiter et tout, et en fait, je crois que dans sa tête, il croit que on est au Moyen-Âge en Europe. J'ai dit, bah viens à Londres, tu sais, c'est un bon mix entre euh, la pensée américaine et la pensée européenne euh, continentale. Viens en France, tu verras qu'on vit pas si mal que ça, quoi. Et euh, bon, on a tous nos problèmes. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et il a eu l'humilité de me dire que c'était une des meilleures discussions qu'il avait jamais eu depuis euh, longtemps. Euh, une discussion intéressante, en tout cas. Et voilà, bah, je. J'avais mon cœur qui palpitait parce que moi, j'aime bien débattre en fait. Mais là, de le faire sur un sujet que je maîtrisais pas totalement dans une autre langue, euh, c'était assez particulier. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que ça m'a ça vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Bon, là, je vais me trouver un endroit pour manger. J'ai deux heures d'escale. Puis après, j'ai encore une heure de vol, je pense. Et après, j'ai neuf heures de vol pour la France. Ah, super voyage. Je vous souhaite un jour de pouvoir vivre des choses... Comme ça, pas juste le côté fancy, stylé, d'aller aux États-Unis, mais de pouvoir vivre des instants où vous pouvez apprendre sur vous-même. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça, mais allez où vous voulez, mais formez-vous et euh, ne passez pas à côté d'une vie où vous pouvez vous développer personnellement en vivant juste une routine et en oubliant les choses importantes de la vie, en ne cherchant pas à progresser. Voilà, voilà, Allez, je vous fais peut-être une autre vidéo. Ça y est, on est de retour à Paris, c'était euh, vraiment top. Euh, prochain voyage professionnel, bah, je vais certainement retourner à l'événement en automne, ce sera en octobre, la même chose. Euh, et en novembre, je rejoindrai Youpreneur euh, Summit, c'est avec Chris Decker à Londres, donc je vous partagerai aussi ça. Et bah, si vous êtes intéressé vous-même à faire partie d'un Mastermind, euh, j'ouvre les candidatures donc euh, je vous mettrai un formulaire euh, en description bah, inscrivez-vous et si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus et si ça colle aussi avec ce que moi j'ai comme ambition euh, pour les participants bah, euh, n'hésitez pas à, à remplir ce formulaire et je vous recontacterai allez ciao je suis complètement fatigué en plus j'ai une grosse journée là euh, euh, j'enchaîne mais ça va aller, en tout cas je suis très très content et j'ai beaucoup appris et euh, j'espère que vous avez beaucoup appris aussi ciao ciao et trop soif dans la vie